Alors, le petit Yafnard. Yafnard il vient pas, Yafnard Yafna, il a peur. Yafnard il s'est dit plus jamais ça. Yafnard On va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça. Et je vais aller le chercher directement, c'est pas croyable. Ah bah tout même. Allo Alluille Bonsoir Bonsoir. Hello Et bah voilà, c'est la grande finale. Je m'entends au loin, ah oui. chez nuit. Coucou ah. moi-même le... C'est bon, pareil, pour ce grand BO5 euh, qui non. peut être... Euh... Moi je me sens très, très mal. Ouais. <rire> j'ai le cœur qui palpite et tout. Voilà, ça... Ah non mais tranquille, on va pas jouer de Nozdormon et ça ira mieux. Mais <rire> c'était très bien Nozdormon. Ah bah coupée. oui j'ai vu, mais je me suis fait avoir un peu à mon propre piège. Je me suis dit je vais en jouer un, comme ça il va paniquer, il va jouer... Il va jouer trop vite et après, Pim il y a un autre qui pop et c'est moi qui joue trop <rire> vite derrière. Alors moi je ne vais pas jouer double volcan donc... Voilà. <rire> oui, mais... <rire> Toi ça a été un play critiqué Monsieur Un peu oui. Okay. Eh bah euh, ouais, enfin descendu en flamme même, c'est le mot je pense. <rire> okay. Mais pas du tout, je suis quelqu'un de très courtois et sympathique lorsque je vois ce genre de choses. Donc. Il on ressortira la vue <rire> Donc vous êtes parti pour un petit BO5 ou deux petits BO5 selon qui gagne. Avec des match enfin avec des line-up miroir donc ça risque potentiellement d'être très très long. C'est potentiellement très long mais à côté de ça c'est... Comment vous allez vous brain pour savoir avec quoi vous allez ouvrir pour valider ce que vous voulez valider Ah bah moi je vais faire au hasard. Oh mon dieu Bah non mais... Si jamais je... je sais que si jamais je fais un raisonnement sur ma line-up, j'ai 50% de chance d'avoir Fou, alors on t'en faire un... Oh mon dieu, vous êtes les liste? essayez de dire des choses je sais pas, et sans dire oui, bien sûr, j'étais préparé, non, non, pas me dire... Vous... Que... On pourra pas faire semblant, d'idol Tout <rire> le monde hein. Les communications avec Kielo c'était assez drôle, parce qu'à un moment, il me dit, euh... enfin, il... il pose je sais plus quoi, il me dit j'espère que tu joues pas à Climatation, je fais non, non, c'est bon, tu peux y aller <rire> Il oh, y avait full fair play de là, des deux côtés. Hein. Oh mon dieu... Mais ouais, voilà. Il vaut mieux ça que, que du BM, je pense. Oui, c'est toujours plus, plus rigolo. Pour le coup, Un je de... ne BM pas sur Hearthstone, contrairement à ce qu'il se dit. Un dernier mot avant de vous affronter Euh Aïe. Pour Fly. <rire> <rire> Allez, à tout de suite, bon amusement. A tout de suite. Okay. Mon dieu, j'ai coupé une nuit au milieu, la vraie. Quand vous voulez du coup, les enfants En espérant que cette fois vous ayez entendu tout le monde. C'est qui qui parle C'était Yafnar et Nui. On est parti. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre l'OST de BNHA, machin, euh, tout ça, poète, poète. Euh, C'est toujours plaisant. Gna, gna, gna, gna. Moi je vais pas le mettre parce que sinon on va se faire strike. Ah donc du coup il y a forcément un ou une gagnante pour les paquets Vu qu'Yellow a perdu d'ailleurs <rire> Mais j'y repense et oui je comprends plus mon play double volcan <rire> Mais personne Yellow Personne ne comprend <rire> ce Oh mon dieu <rire> La victoire. La lumière oh là là. Sur les il m'énerve tellement. Toi. La lumière brille sur les justes. Oh, nuit elle a renvoyé sa spiteful. D'accord. Voilà. Je sais pas s'il si l'a gardé du ah départ, bah, il mais tout le monde essaie de le garder. Je sais pas, c'est bizarre. Il s'énerve de direct à l'est. Mais non, c'est mon traitement qui me vénère. Et comme je l'ai dit, c'est Yellow Croc qui m'a vénère avec ces deux doubles, avec ses volcans là. Et oui, ben un achat poète parce que je connais pas le, le titre. Ça doit être UC Run, un truc comme ça. UC Run DMC. Ah <rire> la Linkos <cause. rire> Ah tiens, j'ai toujours été intéressé de le voir. Voilà. <rire> bien joué, Yafnar. <rire> on l'applaudit bien fort. Félicitations. Bon, donc là, on fait rien. On fait le bon trade, on va dans la tête. Cette fois-ci, il est actif parce que la carte est jaune, Yafnar. Donc, tu peux le jouer si tu veux tuer la 4-3. Et aussi tuer ton dragon du coup. Mais... Une pensée un talon de okay, on est parti. Un petit libéré de l'ombre. Roulement de tambour. L'astico. Coco. Est-ce qu'on répond par l'aspect spiteful? Une un talon Parfait. De un match miroir en mode full tv là coller là OK par oh elle hey, le, le tar skreeper il faut les boules elle doit être 10 5 hein c'est On La voilà, 7-4 dans la 17, plein de bébés asticots, c'est dégueulasse, affreux. On a toujours pas de dragon donc ça s'active pas, mais on a ça dans le pire des cas. Donc on enverrait la 4-1 dans la 3-3 et on fait ça, c'est un peu nul. Je crois qu'on est obligé. Il y a trop d'asticots. J'ai beaucoup aimé le réflexe de nuit. De pas poser sa claire après avoir soigné. Histoire de faire genre non mais je voulais pas la jouer, c'est pas du tout j'ai oublié de piocher. C'est faux. Arrêtez de me regarder comme ça. Salut coca c'est clopard fouineur Ce Pour... Pas <rire> pas... <rire> oh mon dieu <rire> <rire> Jaff, Il a choisi mode pouvoir bouclier pour une raison qui m'échappe. <rire> <rire> bon bon on sait pourquoi je vais perdre <rire> Il y a Brenfart aussi pas. mais oui <rire> tellement en <tellement> PLS <rire> pour la finale oui. oh, sauf nuit nuit elle a le regard sur l'objectif. La Caméra. Oh j'ai même pas eu le temps de voir les cartes. Un stat pic. Oh bah là, c'est. Nelson Obala oh, quoi, c'est. Le roi quiche. C'est lui. Voilà, on a pas de provocation, on n'a rien. Il y a les board au revoir C'était sympa Bien joué Oh, ils sont... Techniquement, si Nuit gagne, 100% des tournois Hearthstone, Sosu, auront été gagnés par des meufs. Alors 5 fois et c'est bon, c'est ça, Samir <rire> Là, si Yafnar se prend 6-0, je suis écroulé. Hein, c'est... Oh juin, La lumière nous apportera la victoire. Je dois protéger la nature. On vire tout chez Nuit Et on peut garder la main d'origine chez Yafnar, je pense. il faut que je m'hydrate. Je suis en train de mourir, alors que c'est la finale. Pensez à vous hydrater aussi chez vous. C'est un message à caractère euh, utile parce que j'ai plus. C'est énervant les gens qui, euh, par rapport à leurs phrases, qui ne. Enfin moi en tout cas ça m'énerve beaucoup. Alors pièce floraison parce qu'après on a gardien du Bombay. Ah bah terminé. Alors j'avais un message de Balka qui disait s'il vous plaît essayez de pas jouer trop vite parce que j'aimerais bien voir la fin Il va être déçu la terre est à mon service. <rire> Merci Galandur On peut tout clean, j'aime bien Avec euh, Cloporte of Winer. demande alors trouve une façon de streamer du uh, super smash euh, et il n'y a pas de soucis. Hein, je, je le fais les golems sont les meilleurs amis de la Faut surtout pas trop s'étendre. Et là fallait pas forcément trade, tout simplement parce que ça faisait une créature de trop sur le board. Et avec play funeste, c'est toujours bien de laisser un petit peu de board à votre adversaire. On va faire une 4-4 puis une 5-5. Ah non, on a déjà fait une idole, excusez-moi. Toutes les games commencent à se ressembler. J'ai l'impression d'être un personnage Lovecraft. Je me transforme petit à petit en Sky. Je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Spiteful. Un petit tour en 10 On n'a pas Le De plaie On peut pas faire fléau Est-ce qu'on fait en branchement du coup Double trade On se prend les c'est qu'au prochain tour on peut faire fléau trade. Faire croissance tour en 8 c'est vraiment que t'es dans le bad. Cloport trade. C'est un peu naze. Dans ce cas là on trade pas. Ouais. Faut surtout pas trade. Jamais tu trades. Ah, Toujours entre les dégâts. Donc là c'est fléau ultime et trade. Je trouve ça tellement pété que ça s'accumule au petit moment où on gagne l'armure quand on pioche. Alors, est-ce qu'on récupère une 5-5 ou on récupère un gros truc Roulement de tambour. Encore une fois, un train qui a charge et qui ne peut pas charger. Alors là, j'aime bien envoyer la 5-5 dans la 7-7 et faire. Bah. Plus envahissante. Ok, même chose. Même façon de penser. On fait ça et ensuite. Euh Esprit de jade c'est pas grave de silence parce qu'il reste 15 heures je crois dans le deck de euh, de Yaf mais il y a moyen d'avoir des trucs un peu plus dangereux à silence avec les libérés de l'ombre Ça change rien que vous jouiez, j'aurais à parler, la 1-3 avant ou après avoir choisi le dragon, vu que ça re remet en main. Vous avez rien à faire ici. Alors, c'est mieux de jouer la 5-5 parce que justement elle compte les 1-5. Ça peut être compliqué. Mais avec un bon balayage, il y a moyen que ça parte un peu en KK8. En KK8. Mais je sais pas où. Mais il y a moyen que ça parte. Parce que là, c'est pas... Ça en trade 1, ça entraide 2... Si, ça quand même pas mal. Parce que ça envoie la 1-2 dans la 5-1. Je pense. On trade à l'avec la tête. On va à 1, 1 Spiteful numéro 2 je dirais S'il reste des, des, des, des sorts dans le bec Soit Spiteful, soit c'est isi0, Si c'est Katoon par contre, c'est un Stalouz. Enfin, un Stalouz, pas déconner. un Ah, on s'amuse. Euh, il meurt avec Fleury mais on défausse. On peut... On le tue aussi avec la Jasp. Mais on n'a plus de board. On aura ce qu'on a avec euh... avec le behemoth en gros, behemoth et une idole. Behemoth, idole, jaspe, double trade, on est bien. On est même très bien. C'est fini là non Bah c'est fini... Non, parce qu'il peut encore se euh, se débrouiller. Yafnar, c'est pas complètement fini contre lui. Ou bon alors il faut que tu me précises pour qui c'est fini. Mais il va pas contre le Mental Face. Il 4 et 4, 8, 12, ça fait que 12. La Jasp fait 4, donc il est mort le petit... Euh Oh bah est le petit machin. Aide de mort. Mais en l'état, oui, on contrôle le mental et on va dans la tête. Mais euh... Là, en fait, sur play. Euh... Sur play funest, ça relance encore une fois le... la partie. C'est pas le cas. Donc il faut faire. Colère à 1. Ou... Ah, ou en branchement, il s'en empêchait 2, oui, c'est mieux. Embranchement pour l'armure sinon on préfère quoi On peut faire les sécurités On est 15 Oh là, là on monte à 25 Mais quel Quel enfer on trade la 4-4 dans la 8-4 et on contrôle le mental de la 10-10 en fait l'avantage qu'a Yaf actuellement c'est que sa main est pleine et qu'il a beaucoup de points de vie. Là. là je rêve le monde. ouais donc ça c'est pour bon moment pour la faire il ya que une 5 5 et nuit et fou on a chopé la pire toiffners c'est la poisse. Là, on est tellement bien, on peut jouer Medivh, euh, Pépouze. Une différentes... Sauf que, on n'est pas au courant qu'il y a un petit limon. C'est le problème. Enfin, le problème, on est, on est tellement bien. Ouh Seigneur Mort ou Alexstrasza? Seigneur Eldemort. Faut pas over-extend. Y a encore une plaie envahissante. Je n'ai presque plus de cartes. Je n'ai presque plus de cartes. Est-ce qu'on est en mode full try? Okay. J'aurais peut-être attendu un tour de plus pour le faire. Et mis euh, un branchement en dégâts sur si mes. Euh Parce que là, rêver d'Isera c'est la merde. Ah mais il a encore eu euh, sérieuse La tristesse. Vous souhaitez vivre éternellement. Parce que sur. Euh, qu on appelle ça Réveil d'Isère 1, ça cramait tout c'est encore sérieux, c'est la folie Rêve, ok. Rêve, c'est bien. C'est Yaf qui est sur l'offensive. Je comprends pas, mais qui est-ce qui gagne euh... C'est dur à dire, parce que ça, ça va là-dedans. Hmm. le balayage il va de là en fait ce qui fait chier c'est Isera euh, euh. mais là en fait il suffit que nuit gère l'intégralité du board et c'est 100% <rire> alors si vous n'avez pas lu le message je viens de me souvenir pourquoi je jouais Druid Jade moi-même. C'est dommage que le rappel soit aussi douloureux. Alors, on peut piquer encore une fois l'attaque de la 11-11. je suis pas d'accord. Je pense que je l'aurais remonté là. La... la machin. Donc lui vous le rejouez jamais <rire> Jamais Alors il l'a dit tout à l'heure Devil il joue à HTS mais il entend tout Donc par exemple si, je, si on dit encore Devil c'est un peu la honte de jouer à Heroes of the Storm Normalement il devrait apparaître dans le chat ah bah, Qu'est-ce que j'ai raté, Bobbins Comment ça, elle avait 20 dommages en face <rire> On essaye de survivre comme on peut, mais on est mort. 3, 5, 12, 13 dans la tête, c'est fini. Padam, pam pam. Ouais. <rire> Vous voyez, c'est simple. Pour invoquer Devil, il faut juste que je parle. Avec votre jeu où on ne peut pas jouer Sylvanas, là. Bah, tu peux jouer Sylvanas, mais uniquement en wild. Oui. À côté de ça, mon chat essaye de m'attaquer. Tout va très bien. Ça reste la fin de ce premier DO5, vous le saurez tout de suite après cette page de pub, c'est totalement faux, hein. j'entends juste qu'il relance, donc il me semble, il reste le mage à pour, pour nous apportera la victoire, vous l'avez cherché. Non, ah ouais, c'est l'heure de bouffer de Ginger, donc du coup, il vient vers moi pour essayer de me manger, moi, parce qu'il a rien dans sa gamelle. Pour toutes les personnes qui sont en train de motiver, Yaf, il reste encore l'autre match après, hein, s'il perd. Bon, après, il y a l'impact euh, émotionnel, ah psychologique ben d'avoir perdu. perdu et de se dire, si ça se trouve, je vais perdre maintenant, c'est la fin. Mais... Euh, Quelqu'un est blessé. J'ai rôlé pour la cabale J'ai rôlé pour la cabale Bon choix de la part de Yafi. Est-ce Est qu'on a envie de poser l'arcanologue ou piocher. Pioche. Niveau de batterie à 15%. Tu me l'as déjà dit. C'est gentil mais euh, je suis au courant. On se prend que 1 de dégâts. Tout va bien. C'est pas très grave. Au moins on a enlevé les secrets donc les valets ont moins d'importance. Est-ce qu'on boule de feu ce truc là On peut faire Arcanologue, Mage du Kirin Tor, Secret. Ou du... Mage du Secret, Mage du Kirin Tor, Valet de Medivh sur la 1-3. Mmh. Ou sur la 5-4 et Trade avec la 2-5. J'aime bien. C'est peut-être même mieux d'ailleurs. Je vais devoir aller faire une pause parce que sinon je vais devoir tuer mon chat à la fin de ce match. Je me demande. Non, Je pense que c'est ça. C'est euh, Mage du Krynitor contre Sort Valet de Medivh. Parce qu'en plus en faisant Contre Sort maintenant, Nous avons de nombreux ça empêchait de faire pièce euh, Spiteful. Ah, que là, ça va faire mal. Y'a pas la spiteful dans le, dans le truc en face Elle est là. On s'en fout de prendre euh, 4 dégâts ou pas. Ah, il avait peur du contre-sœur. Sweat, sweat, sweat, sweat. Quel dommage un chat en moins. Mais, mais, mais, mais, mais, mais il est gentil mon chat. Laissez mon chat en paix. Oh. Un jour je serai comme vous Contre-sort, valet Nice -y. Quoi oh, boy, pas... Mais non non, sauf si la strat c'est de faire piocher euh, à Yafnar pour essayer qu'il ait, qu ait de moins en moins de sorts dans son deck. Mais quand même. Est-ce qu'on va avoir un Ktoon C'est bon ça fait trois fois qu'on la voit celle-là Donc ça on s'en fout, en l'éclaire de Givre normalement. Normalement, tout le reste est dans la mouille. On fait boule de feu dans la tête, valet de médif dans la tête et tout dans la tête en fait. Est, euh... Non, on n'est pas là pour ça. Hein. Euh... Excusez-moi, mais vous êtes en feu. Quand est-ce que c'était que... Euh... Qu'une personne a hésité à aller dans la tête. Tu veux rester quoi Oh là là, joli. Étonnant. Bien joué. Ouais bien joué, bien joué, c'est pas encore fini. Tant que Nuit n'a pas de euh, dommage euh, direct, c'est. Euh, ça peut être violent. Parce qu'il y a quand même 17 dans ça. Prochain tour, nuit se prend 15. Si dans le libéré de l'ambre, il y a un truc qui a charge. Par exemple, une set qui est à charge mais qui ne peut pas taper les héros au premier tour en cri de guerre. Il y a moyen d'être vénère. Là, c'est libérer de l'ombre. Libérer de l'ombre. ou... Quoi mais c'est quoi, là, à jouer, les, euh, à jouer la sécurité Je suis tellement triste. Potentiellement gagné, maintenant c'est 100% gagné euh, du côté d'Yafnar. Parce que même si on ping ici. Éclair de vivre la 3-3, mais dans ce cas-là il faut jouer la Wyrm. Et on se prend 14. On a oublié d'éclair de, de vivre la 3-3. Mais du coup, on ah gagne bah sur quoi? Hein. Ça se crie. Faut, faut pas soigner, ça fallait soigner sa tête. En soignant la tête, on était complètement safe. Face à boule de feu ping. Là on est mort sans boule de feu. Never puni, jamais puni. Vous avez gagné. Oh je crois que c'est le premier compte seed euh, qu'on voit. Oui. Oh. Je ne sais pas ce que je pouvais faire. C'était un vol de game. Arrêtez. Gamete T'as un fly qui dit les, les réponses directement et les possibilités. Et à part ça, connais pas les cartes, poète poète, je sais pas ce qu'il joue. Tu vois que tu sais qu a, euh, ce qu'il y a ce qui peut te faire perdre. Et donc toi aussi, tu te serais soigné la tête. En disant non, j'ai des risques. Je dois protéger la nature. Vous l'avez cherché. Oh là là. J'ai vu 150 glyphes TG. Je suis en train de te dire que tu comprends le jeu. On le dirait pas comme ça, mais je te fais un, un compliment, de la même façon que Charles, un châtiment, un, un châtiment. Non. Cette deuxième avec le. La fois où Nuit c'est Piro elle-même. Bah Piro elle-même c'est pas un concide. C'est pas euh, échappe échappe concide. C'est Qu ce que je veux dire. Qui est-ce qui jouait un manche secret tout à l'heure Je crois que c'est Nuit. Dans son prêtre. C'est bizarre, on voit plus Charles dans le chat, ça m'inquiète. Alors l'idole de Jade, on veut pas la faire. Ouah, wow, on, on, non, mais non, mais non, jamais on fait ça, pourquoi personne m'écoute En début de partie ça sert à rien de mettre des idoles, ça vous pourrit la main, ça vous pourrit votre draw. Putain je l'ai répété quand même, assez ben, souvent. Oui pardon, de quoi Ah non, c'était juste que ça me faisait bizarre de ne pas voir ici. conteste avec ma petite 4 4 contre ta 5 5 nani non mais là ça a l'air d'aller un peu Okay, on respecte rien, on laisse le bouton, c'est normal, ça fait une place de plus pour la play. Il faut faire le trait de soi-même. Bobo, bobo, bo bobo. Bo, bo, bo. Je rassure Liaf. Le cycle de la vie est terminé. Bon, on va à 3. J'aime bien les, le choix des. Euh des araignées toxiques. A, je vois beaucoup de personnes prendre le choix de. Toujours prendre les 1-5 et les 1-2. À certains moments contre des druides et d'autres trucs comme ça, c'est tellement parfait. Faudrait de la. Triste, mais. La play qui est nulle. Et là ça va devenir compliqué. Ça fait portail sur la 1-5 ou sur la 3-6. Portail sur la 3.6, 6 on trade le valet et on trade la 5.5. Dans tous les cas, c'est pas boule de feu, c'est sûr. Parce qu'on a besoin de board et c'est mmh. plus euh, mana efficient. Elle a pas mis ce létal. Où ça Quand ça De quoi bien faut pas me faire des peurs comme ça canard Poirot. après j'ai l'impression de rater des trucs on choisit de piocher et là du coup vu que tu as vu ce que tu avais vu tu as vu ce que tu as vu waouh la fatigue tu as vu ce que tu as pioché tu veux choisir de prendre de l'armure parce que tu as besoin de piocher plus que ça donc ça par contre ça se boule de feu sans problème Contre-sort parce qu'on essaye de contre oh, bah, de... un fléau ultime. Oh Est-ce que Yav va se dire. Je préfère perdre une idole de jade. Et je l'avais vu venir. Je parle comme un méchant dans Nicky Larson. Oh la le nombre qu'on Jamais on trade la 2-2, de hein, parce que c'est. Euh, parce que play, et parce que c'est une 2-2, de on s'en fout et on doit descendre les points d'armure. Euh. découvrir un sort, on peut faire un truc bien. Ce serait bien d'avoir une deuxième pion. <rire> <rire> Entité miroir, c'est pas fou. Sauf si... Y a ah y'a... Ça fait une 5-3 on-board. Là du coup il est très triste parce que il vient de le dire là dans son dans son MP pourquoi je joue autour. Oh là là Et là du coup waouh! Il s'est dit non Je m'en tape. Oh le secret que tu as eu dans ton, dans ton glyphe, ce n'est pas du tout. Un contre-sort. Oh et le contre-sort qui arrive juste après. Est-ce qu'on met le pyro dans la tête maintenant Est-ce <rire> qu'on est, qu est vénéré à ce point En vrai on pourrait étonnant que faire que faire <rire> alors s'il décide de jouer Medivh d'abord. Techniquement ça fait perdre du temps parce que... Ah merde parce que c'est plus dans ce sens là, ça veut dire qu y a... que nuit va récupérer une 7-1 je crois. Ouais. Oh. Oh, oh, oh. On l'a vu deux fois, c'est trop bien. On cherchait cet après-midi et puis pouf, pouf c'est tout. Donc match de Kirin Thor contre Sort Ping la 7 1 Youpi Nous avons de nombreux secrets ah bah Travail terminé Est-ce que j'essaye à nouveau de mettre une idole dans le cas où c'est encore un contre Non Je suis le plus malin des druides Oui, Exirion, en fait, si tu fais ruine explosive et entité, tu récupères une créa endommagée. Si la créa est morte, tu ne récupères pas de créature. Par contre, si tu fais entité... Puis explosion, ça va copier la créature en full point de vie. Ouais, c'est pas, pas la joie. Et ensuite, ça va lui mettre les 6 points de dégâts. On métamorphose la. Mortel. Ouais, ah, le proc à 7 Sauf que là il bah, n'y a rien Ouh la pression La pression qui monte sur le 2-2 Le 2-2 La remontée de gaffe On est là sur la balle de match. Ça va être du mage versus mage. On a déjà vu ce match-up tout à l'heure avec Yellow, je crois. Ou Bob Vins. C'était Bob Vins contre Nuit. Et on a vu que Nuit était comment dire, un peu plus familière avec comment gérer ses contre-sorts, alors Galandur, si Yav gagne maintenant, il a gagné 100%, donc il est premier. Nuit est deuxième et Yellow Croc est troisième. S'il perd, il y a un rematch. Pour déterminer si c'est lui qui est gagnant ou Nuit. Parce que lui, il n'est jamais tombé en losing bracket. Est-ce que c'est assez clair Nice Top deck un pétisseur Perdu. Est-ce qu'on pose quand même son laquais Du côté... Plus... Il aurait pu avoir des sorties un peu dégueu. Hein. Nous avons de nombreux secrets. Puff, puff, tranquille, poète, poète. Donc on fait la quête de la cabale. Potion de métamorphose. On se prend 5, c'est pas grave. Le cri de guerre s'active quand même. Wouah! J'aurais tellement fait éclair de givre. Mais préfère récupérer le board. Je comprends aussi. J'ai tout. J'aime bien voir des personnes qui jouent pas de la même façon que moi, mais qui est totalement. Euh, totalement. Euh, ok. Petit contre-sort. ça va foutre en l'air un glyph. Ou un contre-sort. Normalement, si Yafnar a suivi euh, le match nuit versus euh, Bob Vince essayer de contrer les contres-sorts avec des contresors. Normalement, il fait pas rune explos. Voilà. Parce qu'en fait, si vous faites une carte pour une carte et c'est pas grave. La potion de métamorphose ça devrait marcher sur les armes, ça sera rigolo. Vous vous retrouvez avec un mouton 1-1 Vous pouvez frapper une fois avec Ça vous sert d'arme C'est quoi Ok pourquoi pas Sachant que lui il va jamais s'activer là. là il faudrait la lunette en top deck pour nuit Ok, petit contre-sort, on essaie de l'activer. Ok. Voilà. Ça va être la fin potentielle à cause de la lunette. Wow oh. Pourquoi En fait, quand vous voyez que les. Euh, comment dire Les secrets sont actifs chez le mage. Ne les activez pas, parce que ça fait des cartes mortes après dans sa main, des cartes qui ne lui servent plus à rien, on ne pourra jamais les utiliser. Donc là on a vu quoi On a vu que ça c'est un courbe sort Donc on s'en fout, on peut pinger le mouton, on peut envoyer les 6 damage dans la tête, et là d'un coup, Bah d'un coup, c'est la merde Venez mon enfant, wow. la dévastation. Oh il est top deck à lunettes qui de toute façon c'est le GG well est à votre On a un rematch Oh et puis nuit qui le met à 1 dans le doute, C'est propre Oh mon dieu Ça commence à faire stresser Voilà, on laisse comme ça un peu. Est-ce que vous voulez une pause Moi, je suis OK. Donc moi, je vais faire mon petit braquette en attendant. 6-10, c'est quoi 2 minutes de pause technique, je vois bien. Alors, du coup, ça fait nuit qui est ici. Et Yafna, oh là là Mais cette finale, mes aïeux voilà, donc là on enregistre, je vous remets le bracket, alors on va enlever tous les OK parce qu'on repart sur exactement la même line-up. Ça vous aura tenu en haleine, hein, c'est un peu comme la métamorphose. De Kafka, mais pas du tout. Alors ça on est OK, on met le bracket. Regardez comme il est beau, comme il est blanc, comme il pète les yeux. Ça vous rend pas du rêve C'est reparti pour un rematch donc. Exactement. J'avoue, je comprends pas trop l'idée du rematch à partir du moment où tu affrontes le perdant du winner en bracket puis le gagnant. À partir du moment où tu affrontes le perdant. Bah En fait, le, euh, le gagnant du winner en bracket, il a jamais perdu. En fait, vu que c'est une élimination en deux, par deux éliminations, je ne sais plus comment on dit, il faudrait que Samy me corrige là-dessus, tu as forcément droit à une seconde chance. Vu qu'Yaf, il a fait que des wins jusque-là, bah du coup, c'est rematch. Est-ce que tu comprends fémur Ok, je saisis. Eh bien, je suis content d'apprendre que tu es un steak. Là, on s'amuse. Hein. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir en deux minutes, je vais aller nourrir mon chat. Je vais vous mettre un truc en fond, parce que bon, il faut pas charmer non plus. Hop. En espérant que ce ne soit pas trop fort. Ah. Oula, là, là, calme-toi. Oula, oula, oula, oula, la, la, Vous me dites c'est trop fort. Hop. Voilà. Vous avez un peu de musique. Moi je reviens dans deux minutes. Je vais nourrir mon chat.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 magic. <laughs> This is our time. Finally meet There will be no escape Be free my minions Nox Ramos is gone I'm Kill who killed I'm Kill who freaking Zah Kill who freaking Zah. Zah Freaking freaking kill who's I'm killed who killed I'm killed who freaking sock. Kill the freaking Zod, saw freaking, freaking Freaking Kill the Zop. I will return. Oh the Lynch King! The scourge will consume you. I will return. Oh the Lynch King! For science! I'm killed who killed the I'm killed who freaking sock! Kill the, the, the reeking Zod, freaking, freaking, freaking kill the zombie! Master Fools! Death does not scare me! Lead you to Master Fools! I see you! No more you get! Heureux sur cette petite chanson, combien merveilleux! Si vous ne les connaissez pas, je vous les conseille. Hein. Allez les regarder, c'est merveilleux, même si c'est trop vieux. Je suis là. Je suis là. Donc, en vous voulez. On est reparti. Youpi youpi. Sur la belle finale. La grande finale. La merveilleuse finale. Est-ce que je retweet comme un bourrin Mais bien sûr je retweet comme un bourrin. Ah bah tiens. En plus il y a ça qui a été fait. Et on commence sur du mirror prêtre. Parfait. La lumière brise sur les justes. Oui, je suis en train de tweeter. Je vois pas du tout le problème. Salutations. Salutations. Alors on va faire comme ça, comme ça, comme ça, choisir vite. pourquoi il y a la corde Que se passe-t-il Ah bah il est terminé D'accord c'était juste par rapport au choix. Vous êtes la marionnette des ténèbres. Vous êtes la marionnette des ténèbres. Ah bah, il est Hop. Souhaitez... Donc ça sera prochain tour <rire> J'aime beaucoup le... Oula, je suis peut-être un peu trop proche J'aime beaucoup l'idée d'envoyer la 2-4 dans la 4-5, mais je crois que c'est... On se fait un peu... On dit clairement à l'adversaire, coucou j'ai Clawport Fouiner. Je <rire> ah, préfère soigner sa 2-5 qui boost plutôt que l'autre. Pourquoi pas Sentiment de déjà vu. Déjà vu Alors s'il n'y a pas une avalanche de uh, « I've been to this place before », je serais hautement surpris. Des bisous, fémur, c'est dommage de partir pile à ce moment-là, à la fin fin fin fin fin de fin. Alors, on reçoigne celle-là, et elle est toujours hors de portée d'un deuxième porte of Winner. Une pincée d'Amanite, un talon de chaussure. Ouh. Oh. Comme le dirait euh, Aya, j'ai mal à mes nouilles Est-ce qu'on a une provoque des 6 Non On est officiellement pas mort Officiellement C'est pas fou Oh là là Qu'est-ce qui nous sauve ici Alors, le c'était gentil mais... Euh... Mais clairement pas. Le verre nous met dans une PLS totale. C'est 1-0 pour Yafnar C'est propre je crois que j'ai affiché le hockey avant même la fin du match je suis désolé alors pour rappel au point de vue des statistiques chercher La lumière nous apportera la victoire On était à combien en gagnant Une nuit était à 61 90 Et YAF est donné vainqueur à 14 29 Sur ces têtes Mais qu'est-ce que c'est que ça je même pas savoir de quoi tu parles. Non mais je me méfie avec ton argot bizarre là. L'argo winch. Est-ce qu'on préfère piocher Ouais. Yaf, c'est un bateau pop-pop. Je m'enfonge. Bye. Effectivement, parce que si Yaf, t'es obligé de lui mettre une bougie dans les fesses pour qu'il avance, c'est quand même assez bizarre. Wow. Faut pas over-extendant mage. Surtout avec des trucs à 3 PV. Là, je suis nuit, j'envoie ma 1-3 dans une des 2-3. N'importe laquelle. Je soigne. C'est pas parce qu'on va prendre 6-8 points de dégâts que ça va faire mal. C ouais, flamme interdite, on met un peu plus de dégâts encore. Prendre 10 ce tour là, mais on perd tout son bord, c'est triste. Alors Malira, si tu ne connais pas les bateaux pop-pop, je te conseille de demander à Red Panda. Il sera ravi de te montrer son bateau pop-pop. Enfin, son bateau. En plus, je crois qu'il y a un tournoi... Nous avons de nombreux secrets. Il y a un tournoi de pop-pop euh, pas loin de chez toi. Non, je crois que c'est dans le Mans, c'est pas du tout par là. Je sais plus où il me l'a dit. Pourquoi trade quoi nuit à la trade uniquement pour pouvoir piocher. Mais je l'ai pas vu trade, Yaf. Oh, J'ai raté un truc encore. La force de vous le dire. Il a trade la 1-3. Je me demande. Quelqu'un est blessé. Quelqu'un est blessé. Oh, rien. J'ai arrêté de lire ce chat. Il a trade Wyrm contre Claire. Ah! Bonne question. Juste avant que le porte. Ok. J'ai raté ça. J'ai raté ça à cause de Charles qui parle de bateau pop-up. Euh... que 5% de batterie. Au revoir tout le monde. Ah mais peut-être que ça, ça se charge mon PC. Attendez. On sait jamais. La technologie. Ça fonctionne pas pour pour ma tablette, mais peut-être que ça, ça fonctionne pour mon téléphone. Peut-être vous aurais-je encore envie. Jusqu'à la fin du tournoi. Déjà je trouve ça assez fou que mon téléphone soit, soit resté allumé autant de temps. Est-ce que tu charges Ouh, faut se soigner la tête euh... Yes, ça charge Parfait Bah si tu le branches en USB, oui, mais non, c'est pas par rapport à ça Parce que ma tablette, elle s'est pas chargée, ça affiche une petite croix sur la batterie J'aime beaucoup Yafnar qui hésite à... 5 et 5, 10, 15, 21, 22. Même avec son ping, même sans son ping, il était mort. Et ben mes aïeux. C'est quand même assez foufou, hein, ce combat. Moi, je dis. s'ils si nous font deux fois 3 2 franchement, c'est beau. T'es sérieuse, Charles Mais <rire> il qui comprend. <rire> la concentration pour Nuit quand même. Ouais. Je dois nuit aura protéger. fait. La nature doit être Parce que Yafnar il a fait juste un match, ensuite il a pu faire sa pause. Et ensuite Nuit a fait 1, 2, 3 Et là c'est le quatrième match de la filet de nuit. Pour Yaf, c'est que le deuxième. C'est pour ça, vous comprenez, j'ai dit que j'allais nourrir mon chat, mais pas du tout, j'ai forcé la pause pour tout le monde. Alors, la seule fois où vous êtes autorisé, je dis bien autorisé à faire pièce croissance, et quand vous avez floraison de mage, dommage, wow floraison de jade dans la main. Parce que là en plus c'est parfait, hein. ça, ça va être encore un combat débile, parce que prochain tour c'est nourrir en cristaux, normalement. en cristaux on s'en fout lui il attaque pas on reste vraiment full on curve comme ça au prochain tour on est tour en 8 nice bon à côté de ça yafnar va aussi faire nourrir en cristaux normalement pour pas être à la traîne sur les euh, sur la mana voilà Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on s'amuse <rire> Ça je crois qu'on le garde pour la pioche, donc lui on le fait en mana Et balayage sur la 3 6 la terre est à mon Quoi boup boup Qu'est-ce qui se passe encore boup boup Ah non, c'est mon chat qui va rentrer. Ok, tout va très bien. C'est pas du tout mon téléphone qui vibre. Alors, on pioche. On est d'accord. Je suis pas d'accord. Ah, ouais, ok. Merci. Non oh, mal fufu qui arrive au bon moment. On oh, préfère piocher plutôt que de faire pouvoir héros pour se débarrasser de la 3-3. C'est quand même tentant de poser mes divs, hein. Parce qu'une fois qu'on l'a le bâton, on l'a. C'est pour être sympa. Et on voit toute l'hésitation de, de Nuit. Est-ce est que vous pensez que lorsque Nuit fait des chips, on peut parler de cargo de Nuit Alors j'ai bien balayage ici. un rêve de vieux non mais je te permets pas Korbac c'est pas parce que personne n'a compris sur ce chan sauf toi que c'est une référence de vieux Zéro respect. Par contre, si Gafnar crame son idole de Jade, il peut perdre à la fatigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça, c'est pas une idole. Oh, boy, oh. Oh. Ma main est déjà pleine. Il y a du bol. C'est un galant dur, il va se faire ban du serveur, il va pas comprendre. Ça va être compliqué. Ouah, wow, se faire un tour. Ah, non oh, Ouais, si arrivent au même, de toute façon, en visante, ça fait qu'une seule, seule créa. Oh Un petit chacha Et ça, on la garde au prochain tour. Alors, elle est bien la chanson, peut-être, mais le clip a permis euh, à un réalisateur de revenir après. À... On s'en fout. Oh là là. Ça, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Parfait. Nice ça. Vu que le bord est plein, ça déclenche pas... Bon... Je disais, c'était bien parce que ça déclenchait pas du coup le pouvoir du bâton et on pouvait garder ça pour une plaie funeste. Deuxième balayage Parce que oui il y en a qui suivent encore plutôt que le débat De la 0,5 parce que ça fait une place qui restera ad vitam aeternam en cas de play. Euh en cas de play. Votre magie ne vous pas. Je suis désolé, mais druides druide on se fait chier de ouf. Alors, oui, on peut le dire clairement le dire. Et là par exemple, ça relance un peu. Le cig... Après le souci avec un petit chaman Evo, c'est qu'on voit où ça nous mène, quoi. C'est-à-dire, bah, pas là. Oh, balayage sur la 1-2. Pouvoir aéro sur l'autre 1-2. dans la C'est dommage. Il y a la funeste, mais au-delà de ça, c'est pas plaie funeste qu'on s'appelle, cette merde Plaie envahissant. Mais la plaie elle fait que 2 1-5 euh, à cause de la 0,4 qui reste en vie. Oh Samy! Tout explique. C'est pour ça qu'on est cool. Quand ça, moi j'ai 30 ans cette année, pas du tout. Ça commence à être bas en HP. Bah ya yeah, ya yeah, ya yeah, yeah. c'est quoi ça? Yafnar vient de rater l'étape, mais c'est pas grave, ça repousse juste d'un tour. Yaf perd celle-là, oh, c'est uniquement parce qu'il a raté de l'étal avec euh, plus 1 d'attaque là-dedans. Mais du coup, il y a des idoles là. Donc Yaf va revenir devant. en 14, donc on est obligé de faire Idole de Jade en 7 et de l'armure. Et c'est... Ça fait deux fois. Il avait 16 avec... Euh... Le ultime. On sent la, fa la fatigue. C'est la grande finale, Balka. Alors, pour savoir si Devil est toujours là, on dit... Heroes of the Storm, c'est Naz. Devil est es-tu parmi nous Oui, Exirion, ça fait deux fois. Oui, ça fait deux fois. Oh, la tristesse de la dro. 17. Ça faisait 3, 6... 16, 17. Est-ce que... Cette fois-ci, il va le voir. Ou oh alors, il l'a déjà joué tout à l'heure. Il l'a joué tout à l'heure, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vous hante. <rire> Le petit suicidage. Est-ce que Nui va nous faire une remontada Une remontada. Il reste plus que le mage du côté de chez Yaf. Rue Armington. ça se trouve c'est du BM. Non, je pense pas. Je pense que c'est la fatigue aussi. On est en BO5, on est en finale, il y a un enjeu derrière, il y a 22 clampins qui regardent. Il y a des gens qui ont pareillé sur sur nous. Il y a quand même un peu d'enjeu. C'est pas la peine d'essayer de parler à Devil sur le chat directement, je pense. Il faut que je l'insulte en vocal pour ça. Vous oh, la ah, c'est la guerre. Il y a un prix. Il y a trois prix Exirion. Tu peux regarder sur mon Twitter, qui est simple c'était des YDLS. Et tu verras les trois prix qu'il y avait. Tu peux voir directement le prix, euh, le prix que Yellow a eu, du coup. Aura bientôt, du coup. J'arrête de dire que, du coup. Et d'Elisa, du coup. Hop, contre direct dans les dents. On se calme. Pauvre Bob Ah bah, écoute... Excusez-moi, mais vous êtes en feu c'est no one ever Non mais bah, faut avouer que le, le match de bovin c'était très triste par rapport à sa, à sa combo niveau paladin. Je crois qu'on pièce la 5-5. On en profite tant qu'il n'y a pas de, euh, de rune explot. On pose une grosse 5-5 qui est dure à gérer. Alors le placement est presque parfait sur une météore, il aurait fallu le mettre de l'autre côté bon. On va arrêter de chouiner sur ce genre de détails Parce qu'en fait en, en la laissant ici, la météore fait 15 ici et 3 ici Si vous mettiez votre 5-5 ici, la météore fait 15 et 3 ici, donc il vous reste une 2-3 à la base d'une 2-1 Passionnant n'est-ce pas bye bye terminé jour, je serai comme vous. alors ça c'est rigolo ça va lui donner 3, 3 Kirinthor dont 1 déjà posé Ils vont nous faire du 2-2! Nous de avons de, de, de nombreux secrets. Nous avons de nombreux secrets. Full face! Oh, on fait quand même des traits et tout. Y'a un minimum de respect. J'aurais tellement rien respecté. Bon, en même temps c'est un contre sort hein, qui est ici il me semble Donc, euh... Au revoir Yafna <rire> ah ah ah ah <rire> Officiellement il n'était pas mort hein. non. <rire> Les nerfs Les nerfs Le dernier match Druide contre Mage ça va être tendu! Je suis désolé, Arminton, j'ai vu aussi que c'était en 720p uniquement. Mais est-ce que tu m'entends au moins? Est-ce que tu m'entends? Et oh. Est-ce que tu me sens? Et oh. Je suis là. Bon, bref. Merci Galandur. <rire> oh Discord, je sais pas que t'étais là. C'est la, c'est la grande finale Balka, parce que Nu a déjà gagné une fois contre Yaf. 3-2. Euh, les deux idoles de Jade dans la main de départ. Mais on a Fandral. Et ça, c'est bien. Il nous faut absolument un secret pour Yafnar au prochain tour, sinon c'est la merde. On n'a pas eu de croissance du côté de nuit, donc c'est déjà ça. Est-ce que c'est un secret Perdu. Dans tous les cas, on fait glyph nous avons okay. de nombreux secrets en fait c'est ouf ouais non effectivement petit update colère au calme la famille oh c'est mignon bon par contre je ne comprends pas pourquoi je suis un raton laveur mais euh... oh potion de polymorphe. J'aime beaucoup. Et on la joue tout de suite parce... Oh non On aurait pu la faire tout de suite en se disant peut-être que Fendral va tomber. Vous dites Fendral ou Fendral d'ailleurs Main caca pour Yaf. Oh mais Bob c'était encore là. Et puis... Excusez-moi, mais vous êtes en... Là, c'est la merde pour lui. Parce que... On est tenté de faire Fandral, Idol. On peut même faire pièce avant pour vérifier si c'est bien un contre-sort. J'aime bien pièce, croissance, balayage. Juste pour checker le contre-sort. Hmm, Je me demande. Fondral, enfin Fendral, pas Fendral, Fondral, ok. J'aime bien le dernier entre les deux. Fernandel, Félix aussi, on a ce niveau-là de chat et bah bon dieu. Mais pourquoi des DDS ne fait pas que des haltables et qu'il n'a pas toujours sa tablette sur lui Eh bah je vous dis... On est à Sad Cité Bourville. Ah oh, deuxième popo de métamorphose. Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait Météor, oui effectivement, Météor c'est mieux contre un. Votre magie ne vous pas. On est content de voir passer le mouton sur une 4-3. Chaud cacahuète Personne dit ça On a envie wow. Nuit elle respecte Tellement pas Yafnar Au point de vue des contre Mais d'une force Zéro respect On dit chaud patate oui. Mais bon patate, cacahuète. Potato, patato. Cette jungle renferme de nombreux secrets. Ouais la plaie. de nuit. La plaie de nuit. Oui, je continue avec ma référence, oui, oui. Je m'en fous. Mais quoi, c'est des crevettes qui te vont pas, toi Ah, enfin, la plaie envahissante. On prend combien dans la tronche là Là en l'état, ouais, c'est pas... Euh, ça va être compliqué Nice La petite vérification Et on se remet 14 milliards d'armure Je tiens quand même à vous préciser que les deux ont un mental d'acier et pas un émental d'acier parce que j'ai quand même affreusement faim. Hop, oh, pardon. Il a fait fini, il a fait fini. Ça fait 18 PV quand même. On a plus moyen de remonter son armure pour le moment. Je pense pas qu'on fasse ça. Je préfère faire mourir. Je préfère nourrir directement, comme ça, ça nous amène à Malfurion et ça nous permet de gagner énormément d'armure. Là, le fait de mettre des idoles, c'est bien parce que du coup, ça permet de enfin avoir des trucs à faire. Mais on va prendre cher. On risque de prendre cher. C'est tellement tendu! Il faut il faut écaille, il faut... Oh là là, pas ça. faut refaire à nourrir ici. faut refaire nourrir, surtout pas Aya. Hmm. Mais il faut vraiment renourrir et espérer avoir écaille. C'est tout. Parce que si on n'a pas Écaille, on peut quand même faire un pouvoir héros, trade l'intégralité Et on est à 1 sur Pyro Le temps on n'attend personne Ouh. Que faire oh là. là, là, là, là, là. Est-ce qu'on va avoir le temps On n'a pas le temps, on n'a pas eu Ok donc c'est pouvoir héros, on va dans Fandral, on trade et on trade Bon, Fondral a pris un dégât de trop, mais on s'en fout. On est à 1 PV. Oh là, là là là là. Oh là là là là là là. Si là, si là c'est pas du, euh, du jeu. Euh... Oh en l'état, Nuit n'est toujours pas morte parce qu'il faut faire pouvoir héros. On commence forcément par pouvoir héros. Point. De base. Finito, presto. C'est tout ce qu'on fait. Et on joue zéro créature sauf Medivh parce qu'il a 7 points de vie et qu'on ne meurt pas. Parce que ça, mmh. c'est une auronie explos. Si on joue ça ou ça, on est mort. Ouais, on floute le board avec uniquement des idoles et on espère que Yaf ne trouve ni boule de feu, ni valet, ni.. Éclair de givre. C'est chaud ma gueule. Oh là là là là là là. Je trépigne sur ma chaise. Et si Yaf ne topdeck pas un dégât ou des... Oh Oh C'est pas bloc de glace et c'est pas du dégât. C'est Nuit. Qui a joué parfaitement. C'était... J'ai pas de, de screen pour dire victoire à Nuit. Je vais vous faire ça. Peut-être. Vous allez les voir. Attendez. On va sortir. Je vais rappeler tout le monde. Enfin tout le monde. Je vais les tous les deux. Barre-toi Yaf, GG Nuit Mais, mais what the tellement beau les enfants Félicitations Très bien joué à toi Yaf J'en peux plus Non mais parce que en plus, je voyais la main nuit, et puis je la voyais toucher son embranchement, je me disais non putain elle va pas le faire le deuxième quand même Ah si si Et moi je, je priais pour mon écaille terrestre tu vois ouais. Ah oui oui bah, y... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça comme moyen de 32 l'armure. <rire> c'est ce, euh, ce que je disais, il faut faire du, euh, du nourrir et avoir une Teres parce que sinon ça me rend la merde. On joue jamais Aya, on ne joue jamais... Ah euh... euh, ouais, je me suis dit il faut Jade. que je joue autour de Runex sinon je suis vraiment fou. <rire> ah bah oui. <rire> Mais euh... Bon, on a wow. donné du spectacle jusqu'au bout. Hein. Ah là euh, c'était... à 3-2 et au dernier TV, le dernier match quand même. Ah le dernier match, il était tellement beau c'était euh... c'était parfait, c'était félicitations encore, bravo, bravo. Un gros GG, Yaf. Ah, merci, mais euh... <rire> j'en peux plus. Ouais. <rire> je suis claqué. <rire> Pareil, je suis trop crevé. En même temps, euh... ton côté, Yaf, t'as eu une petite pause entre le match de Yellow et, euh... et le ouais, voilà, de... Moi j'ai pu manger entre les matchs ça. quand même. nuit elle a fait. On a... Ouais, Attends, il y, bah, bah, bah... y a le bracket d'affiché. C'est pas ici, là, c'est. Attends, absurde. faut que je me reconnecte au stream, du Bah, nuit, elle a fait 4 matchs de la donc Un, contre deux, Bob Vince, contre trois, Yellow, et 2 contre moi. 4, c'est ça. Bah, quatre, et, écoute, euh, j'ai pour le marathon, <rire> parce que franchement. <rire> ah, merci. Puis merci à tout le monde qui m'a envoyé des petits messages et tout, ça me faisait grave plaisir. Oh, c'est trop chou. Et merci Lidl pour l'organisation. Oh, bah attends. Et oui, on voilà. On voir aussi pour. C'était parfait, l'organisation. Ouais, franchement, c'était hyper pro. Mais attendez d'avoir vos cadeaux et tout. Ça va être encore mieux. Parce que Yaf du coup, tu repars avec la pièce, s'il te plaît. Ah ouais En physique. Oh. Et une nuit, tu repars avec une... Pocket la montre watch. flasque. C'est pas <rire> une flasque <rire> <rire> C'est une montre goussère, Stone, s'il vous plaît. Si ça ne rend pas du rêve. Trop stylé. N'est-ce pas Et après, moi, il va falloir que je fasse mon petit tirage au sort, que je, ferai... je... je posterai le résultat sur Twitter, peut-être. Juste pour savoir qui a gagné les deux petits paquets pour avoir voté pour toi, Nuit. Cool. Ça enfin, fait moi, j'avais voté pour Nuit en, en gagnante, donc peut-être que je vais ah, les <rire> J'avais voté pour toi, Yaf. <rire> ah bah au moins, on est million. fair play. C'est ça. C'est ça. Je, je divulgue pas le nom, le nom pour les autres, mais c'était très rigolo. En tout cas, merci à tous. À tous et à toutes, niveau participants, niveau host, niveau personnes qui m'ont aidé. Pour gérer euh, le bracket. Coucou Samy. Niveau gestion son, niveau de gestion euh, du postage des tour du tournoi sur, euh, sur YouTube. Moi je vais vous faire des gros bisous. Il est 23h, j'ai passé une heure, mon, mon heure de, euh, de coupage d'écran et d'aller faire un dodo. Donc je vous dis des bisous. Des bisous à vous deux maintenant. Et puis comme ça je vais rendre le stream euh, de mon côté. Bibi. Paf, j'ai quitté l'appel et je vous dis... Râteau. Ah, qu'il est drôle Au revoir. Ah si, si, il fallait que je vous dise par rapport à euh, au prochain truc Hearthstone. Est-ce que Charles est encore dans le coin Charles Salmassi. Lady Oscar. Charles Oscar. Comment je vais t'appeler Charlotte Fraise. Oscar Wilde. Oscar de Bonne nuit les petits. Allô oui, bonjour. Parfait. Le prochain Trucker Stone que je compte mettre en place, ça va être euh, du BO7 ou du BO9 même si on est fou. Qui sera chaque semaine contre quelqu'un. En gros, ça va commencer contre, euh, contre moi. On va dé déterminer qui va passer contre moi. Et je, pense, je pensais faire le ou la gagnante du tournoi. Et donc maintenant on sait que c'est nuit. Pour faire une grosse baston euh, Bo7, donc ça fait du euh, 4. 4 decks. 4 ou 5 decks. Alors c'est Bo 19 le plus haut que j'ai vu, euh, Balka. Et dès que la personne gagne, elle reste en. En lice et elle revient la semaine d'après pour affronter quelqu'un de nouveau et ainsi de suite. Et la personne qui tient le plus longtemps, bah, bah c'est la classe quoi, c'est tout, Et devient indétrônable. C'est pas une émission avec Rechman ça d'ailleurs. Bref, on s'en fout. Donc voilà, ça va être ça, le, euh, les prochains trucs Hearthstone, du moins organisés par ma personne. Après, je sais pas ce qui va se passer d'autre euh, et comment ça va se faire. Il va y avoir ça et. Il va y avoir aussi, euh, ça, ça va être le week-end, je pense, sûrement le matin, si j'ai la foi, un peu comme au fait Winter. Euh, ce sera du de la création de mon compte sur le serveur Asie, où je n'ai absolument pas de cartes. J'aurai que les cartes euh, de base, enfin de base, les cartes qu'on va m'offrir avec les paquets et les quêtes et tout ça. Et puis on va voir jusqu'où on peut aller... Euh, en free to play, euh, uniquement en jouant 2-3 euh, heures le, le dimanche ou le samedi en gros Voilà, voilà Sur ce Je vous fais des bibis Je vous souhaite une bonne soirée Et à bientôt Légende, go légende Alors on va peut-être se calmer tout de suite hein, euh, Ça va pas le faire Il est où mon Whitney stream? Alors, oh j'ai même pas changé mes trucs ah, attendez, je fais ça en live. Je sais pas quand est le prochain stream. Suivez-nous sur Twitter. Voilà, ça c'est fait. On transitionne. On évite de mettre ça sur les yeux de Jenna parce que je trouve ça un peu, un peu vexant. On transitionne, on coupe mon micro. Des bisous Bye-bye. Have we got a show of ye today? Everyone! Ha ha! Looky now! Everyone! Keep in here! Everyone! Count me in!